On a décidé d'ouvrir un lieu d'expérimentation euh, alternatif autour des technologies, un lieu où on peut réfléchir différemment, échanger euh, librement aussi, montrer aux gens comment communiquer, qu'ils qu aient la liberté d'expression, ça aussi comme c'est accès sur l'informatique, un peu la sécurité, on montre aussi aux gens euh, comment s'exprimer librement, offrir la possibilité aux gens, de partager leurs connaissances. Alors partager dans le sens où on a des connaissances, on va les offrir à quelqu'un d'autre, ou on cherche des connaissances et on va euh, les prendre de quelqu'un d'autre. Euh, ça peut être donc surtout des connaissances, mais aussi éventuellement du matériel. Et l'initiative, euh, c'est aussi de, de montrer aux gens qu'il y a d'autres façons de penser euh, qui sont possibles. D'autres façons, autant d'utiliser le matériel euh, qui leur a été fourni, mais aussi pas mal axé sur euh, euh, réutiliser du vieux pour faire du nouveau. Mettre en commun tous ces gens euh, qui ont envie de faire des choses et qui, des fois, ne savent pas comment les faire, en fait. Du coup, là, c'est leur montrer que euh, nous, on a quelques idées, mais qu'il y a peut-être aussi cette personne-là qui a des idées et euh, faire en sorte qu'il y ait une, euh, une dynamique qui se crée avec le lieu, d'abord cet espace. Notre lieu est fait pour que les gens qui viennent, en fait, ils s'émerveillent sur ce, qui, euh, ce que nous, déjà, on, on est capable de faire, que les gens dans le Bible sont capables de faire. Et de leur montrer queux mêmes ils peuvent le faire en fait, et que tout est accessible. Au bout d'un an, c'est euh, beaucoup de gens rencontrés, quelques projets bien sympas aboutis. Cette synergie entraîne qu'il y a beaucoup de gens, euh, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui partent, et euh, il y a plein de rencontres en fait. C'est un lieu aussi social, même si on est très axé sur l'informatique ou l'électronique, c'est un lieu social où les gens vont venir, ils ne vont pas toucher un ordi, pas un fer à souder, et du coup on rencontre des gens et il y, y a ce partage de la communication, en fait, l'échange d'idées. Quand je me suis lancé dans l'aventure euh, du, du Bib, c'était euh, partager ses connaissances, et quand je vois que, que c'est effectivement le cas, qu'il y a du partage de connaissances des miennes, certes, mais aussi de tout le monde en fait, qui a pu euh, rentrer dans, dans le, le hackerspace. Il y a une gratification, on se dit que ça, ça a servi à quelque chose et que, là il y a peut-être des gens qui ont appris, en fait, grâce à moi. On arrive à démocratiser un peu et à faire en sorte qu'il soit moins agressif le terme hacker. Parce que les gens ont un peu leur vision du hacker qui va être la personne qui va tout casser dans, dans un ordinateur. Alors qu'en fait, le terme hacker, c'est pour ça que j'emploie plus le terme bidouilleur, ça va être la personne qui va détourner, en fait, l'utilisation d'un objet ou d'un système pour autre chose et pas forcément quelque chose de néfaste. C'est tout ce, que, ce qui est induit par euh, le fait de racheter tout le temps, c'est tout ce gaspillage qui, euh, qui est triste parce qu'au final nous on le voit pas mais euh, tous ces objets euh, qu'on jette pour en racheter d'autres, ils partent bien quelque part et euh, même si on le voit pas, Certains en ont connaissance, et aussi c'est une bonne chose de partager l'information aux gens, c'est que ça part dans des, euh, dans des endroits, par exemple où en Afrique, où, quand on parle par exemple d'informatique, ça va partir en Afrique où eux ils vont brûler les trucs pour récupérer juste les petits composants, juste le métal qui traîne. Là, bah, pareil, on revient sur l'écologie, c'est tout pourri. Et même les, euh, les, euh, les Africains, au niveau de la santé aussi, eux, ils en subissent. On reste du principe que ça doit être ouvert à tout le monde. Donc euh, c'est les gens qui veulent qui donnent. Donc euh, nous, quand on a lancé, il bah, y en a qui ont donné plus que d'autres. Il n'y a pas de, de minimum, il n'y a pas de maximum. Donc euh, on essaie de faire en sorte que ça tourne comme ça, et ça tourne plus ou moins. On essaie de rester indépendant, donc euh, au maximum, on va faire en sorte de ne pas dépendre de, de subventions. Même si on nous donne l'argent, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment être indépendant pour garder justement cette idée de pouvoir aller à droite ou à gauche. si. Euh, si les gens, tous les gens qui font partie du hackerspace Space décident plutôt de partir par là, s'il y a des, des gens qui subventionnent, c'est pas bon, parce que ces gens-là vont peut-être avoir une autre optique. Donc, euh, en fait, c'est tous les gens de la communauté du, du BIB qui vivent dedans, qui, euh, qui échangent à l'intérieur, qui vont donner un peu d'argent. Et... Que ça se passe comme ça. Ah, ça me prend beaucoup de temps, <rire> ça c'est sûr, ça prend beaucoup de temps. Il faut s'investir non seulement quand il y a des projets, mais qu'il y a, y a de l'organisation à faire, mine de rien, ne serait-ce que du ménage ou quoi que ce soit. Il y a toujours plein de choses à faire dans, dans le lieu. Des fois, dans, pendant un mois, pendant une ou deux semaines, je ne vais, euh, vais pas y aller. Et puis après, euh, je, vais, je vais y passer euh, 20 ou 30 heures dans la semaine. C'est assez difficile à décrire. Comme je disais, on n'a pas de d'organisation vraiment, on est assez, assez peu organisé Et ce qui fait en fait euh, l'énergie euh, du lieu, c'est qu'il y a des gens qui viennent, ils vont rester 2-3 semaines, ils vont participer à l'énergie, ils vont repartir, il y a d'autres personnes qui vont revenir. C'est assez dur de dire combien on est, parce que là aussi, même si on essaie de structurer un minimum les membres, il y a des gens qui viennent à droite, à gauche, ils vont peut-être venir aussi pendant un mois, et puis pas revenir le mois d'après. C'est dur de dire, on est un, un noyau dur d'une dizaine vingtaine de personnes, et après il va y avoir une centaine de personnes qui gravitent autour quelques associations du libre qui viennent faire leurs réunions dans nos locaux. Il y a cette histoire d'argent où on est quand même toujours obligé d'y revenir. On n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie d'aller demander de l'argent aux gens parce que ce n'est pas notre but de gagner de l'argent, c'est plutôt d'échanger, on va plutôt parler aux gens de nos activités. Donc il y a le problème un peu de l'argent, l'organisation où des fois on avait prévu de faire quelque chose mais on n'a pas fait de com. Donc au final on se retrouve à 5 ou 10. Bon c'est pas grave, on passe du bon temps, mais on n'a pas euh, gagné notre optique de toucher un maximum de personnes. Partager avec les autres, en fait, voir l'expérience déjà qu'on peut avoir d'autres personnes sur le sujet en question. Je pense que c'est le meilleur et puis se lancer de toute façon le, le faire.